Bénissez le Seigneur. Vous tous serve... le Seigneur. Vous tous serviteurs du Seigneur

qui demeurait dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Le

la terre Alléluia Le

la terre, alléluia, lui qui fit le ciel et la terre, alléluia. Nous allons bénir le nom de l'Éternel pour toutes ces choses magnifiques qui existent dans ce monde, alléluia. Nous allons élever le nom du Seigneur pour tout

ce qui nous a laissés ici, afin que nous puissions nous épanouir en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Ô oh Seigneur, tu es

oui, quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu.

Tu es Dieu, oui, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu.

Je regarde Les valets Je regarde

Merci Seigneur. Nous allons dire merci à notre Dieu pour ce moment qui permet. Nous allons lui dire merci parce que c'est lui qui dispose toutes choses, qui dispose maintenant toutes choses afin que ce moment puisse bien se passer, que la connexion passe bien. Nous allons élever la voix pour dire merci à notre Dieu de nous permettre d'être en sa présence. alléluia!

Nous allons lui dire combien de fois il est bon Combien de fois il est grand pour nous Et combien de fois nous sommes heureux de nous retrouver dans sa présence Alléluia Et mon âme te loue Et mon âme t'adore Et mon âme te loue Car nous n'est comme toi

c'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé.

Il m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté, même les ténèbres

n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient quand il me tient la main. Nous fonçons droit dans la main de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre.

Lui seul me suffit Lui seul est tout pour moi Quand je ne sais comment dire Je me mets à chanter L'éternel est bon L'éternel est bon L'éternel est bon

il est bon pour moi, oh, oh, oh, l'éternel est bon. L'éternel est bon, bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait.

Oh, les emprendants oh, Font ma différence Je ne suis qu'une fille Et lui, il est mon papa, papa, papa Oh, regarde bien J'ai les traits de mon papa Lui seul me suffit

L'éternel est bon, bon, l'éternel est bon. Il est bon pour moi. L'éternel est bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh, l'éternel est bon. Il est bon pour moi.

L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi. Alléluia, Alléluia, Jésus est bon pour nous ce soir, Jésus est bon pour nous, il est glorieux ce soir et il est présent pour nous.

Il est présent dans nos vies de chaque jour Mais il est présent à chaque fois que nous sommes réunis pour l'adorer Voilà pourquoi ce soir, tout ce que nous avons à dire à Dieu, c'est qu'il est bon pour nous Tout ce que nous avons à lui dire, c'est qu'il est grand C'est qu'il fait des choses merveilleuses dans nos vies de chaque jour Alléluia Voilà pourquoi nous voulons élever son nom encore Alléluia

car l'éternel Dieu est bon pour nous. L'éternel Dieu fait de bonnes choses pour nous chaque jour. Il renouvelle nos forces et son esprit vient en nous pour nous renouveler chaque jour. Et c'est une grâce que nous avons de pouvoir adorer le Seigneur. De pouvoir le proclamer. Ton nom, le plus beau des poèmes

des hommes, je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai

des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus. Sera

Alléluia Alléluia Maintenant que nous avons dit merci à notre Dieu Et que nous avons élevé son nom Nous avons glorifié son nom Et que nous savons par la foi Que notre adoration montre au Seigneur Jésus Comme un parfum de bonne odeur Ce soir Nous allons prendre une position d'humiliation Et nous allons dire au Père

que nous nous livrons totalement. Nous nous donnons entièrement à lui. Et que seulement son œuvre, que nous voulons faire, et que c'est seulement son œuvre que nous voulons faire, nous allons nous humilier devant le roi des rois. Nous livrer totalement, corps et âme et esprit au Seigneur Jésus. Alléluia.

je me livre totalement Seigneur, je me livre totalement Fais de moi ce que tu veux Je me livre totalement

Seigneur, je me livre totalement Fais de moi ce que tu veux Je me livre totalement oh, Seigneur, je me livre totalement

Fais de moi ce que tu veux, je me livre totalement, dis à ton Dieu que tu te livres totalement à lui, Seigneur, je me livre totalement, fais de moi.

Ce que tu veux, I give myself fouet Jesus, I give myself self so you can use me. Je me livre totalement.

toi totalement oh, fait de moi ce que tu veux Alléluia Alléluia le Seigneur me met à coeur qu'en tant qu'enfant de Dieu en tant qu'adorateur nous sommes souvent éprouvés nous traversons souvent des moments difficiles

et l'éternel veut que nous sachions qu'il est là pour nous. Il est toujours là. Tout ce qu'il veut, c'est que nous continuions de l'adorer. Alléluia. C'est pour ça que j'aime ce cantique qui dit Si la mer se déchaîne Si le vent souffle fort

si la barque t'entraîne N'aie pas peur de la mort, si la barque t'entraîne n'est pas peur de la mort, il n'a pas dit.

sur ta route, tu rencontres le mal. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants.

Ses enfants, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord.

Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit.

Allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord Oui, allons sur l'autre bord Allons sur l'autre bord

Alléluia. Sommes-nous prêts ce soir à aller sur l'autre bord avec Jésus Sommes-nous prêts Sommes-nous dépouillés de tous nos problèmes et de tous nos soucis Avons-nous laissé tout ce que nous devons laisser à ce monde et suivre Jésus Alléluia. Ce soir nous allons confier nos vies au Seigneur.

Nous allons confier nos familles respectives à Dieu. Afin que si nous sommes sauvés, que nos familles et nos maisons soient sauvées. Alléluia. Prions l'éternel Dieu de là où nous sommes, pour que nos familles soient sauvées. Pour que notre, notre mission d'adorateur puisse s'étendre dans nos familles.

Il n'y a vraiment personne comme lui, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus.

Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, j'ai longtemps marché, j'ai marché, marché, personne, personne, j'ai tout né en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé.

Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, marché. Personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé.

Oui, il n'y a personne comme toi, Papa. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Qui peut se comparer à toi? Qui peut venir au devant et dire qu'il est le Dieu? Oh, qui peut? Qui peut se comparer à ta présence, Seigneur Jésus? Qui peut se comparer à ton Esprit Saint? Qui peut se comparer à ta grande bonté? Qui peut se comparer à ta grande miséricorde? Qui peut se comparer à l'Esprit que tu renouvelles en nous chaque matin? Qui peut se comparer à toi, Jésus? Qui peut se comparer

à toi, éternel Dieu, qui peut être grand comme tu es grand, qui peut être bon comme tu es bon, qui peut être fort comme tu es fort, qui peut être un rocher comme tu es notre rocher. Oh, éternel Dieu, qui peut être un roc comme tu es le roc de nos vies, qui peut être le consolateur comme tu nous consoles chaque jour, qui peut être l'admirable conseiller comme tu nous conseilles chaque jour. Oh, éternel Dieu tout-puissant, toi qui parles, toi qui parles à nos cœurs, toi qui sondes les reins et les cœurs.

Éternel ce soir, je te confie tous les adorateurs dans leur maison. Je te confie, oh, tous leurs problèmes. Je te confie toute leurs famille. Je te confie tous leurs soucis, éternel Dieu. Afin que toi-même qui nous connaissais, même avant que nous soyons conçus, que toi-même, tu élimines et tu libères les cœurs maintenant. Tu libères les cœurs de ces personnes-là qui se sont réunies pour venir t'adorer. Tu libères les cœurs de ces personnes-là qui se sont réunies pour venir te louer, éternel Dieu Tout-Puissant.

Que tu libères éternel les malades, de toutes les maladies, toutes ces personnes là qui sont présentes au, en train de t'adorer ce soir que tu libères les esprits des soucis de toutes ces personnes là qui sont réunies pour t'adorer ce soir éternel Dieu tout puissant je te confie ce groupe je te confie cette plateforme je te confie éternel Dieu tout puissant, cette action que nous menons éternel, alléluia à toi, osana à toi Jésus

Merci pour toutes ces personnes. Merci pour tous ces cœurs qui reprennent vie maintenant. Merci pour tous ces esprits qui sont délivrés des soucis et des problèmes. Alléluia. Car la Bible dit, qui par ses soucis peut augmenter un seul de ses cheveux, éternel Dieu Tout-Puissant, tu dis que tu nous donnes des preuves que nous ne puissions supporter. Oh Dieu, sois béni ce soir encore. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant.

Sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant. Hmm. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi.

Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Vers toi. Nous élevons nos mains. Vers toi. Élève les mains vers ton Dieu.

Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Élevons les mains en signe d'adoration vers notre Dieu. Nous élevons nos mains.

Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Ce soir, élève les mains. Nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, élevons nos mains vers

Puissant. Comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin.

Où les ombres du soir de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être

s'élève un chant Dieu tout-puissant que tu y es grand et quand je songe ouh, au sublime mystère que Dieu si grand ait pu penser à moi

que son cher fils Soit devenu mon frère Et que je suis L'héritière du grand roi De tout mon être Alors s'élève chant oh, Dieu tout-puissant

tu es grand de tout mon air.

c'est le privilège de dire que ce Dieu grand là est notre père. De dire que ce Dieu grand-là, à chaque fois que nous l'appelons, il nous répond. Parce que nous l'appelons papa et il nous répond, oui ma fille, oui mon fils. Et l'éternel est notre père. Alléluia. L'éternel, les Papa. Le Dieu tout-puissant et papa.

Le Créateur est mon Père Le Dieu d'amour est mon Papa Oui, l'Éternel est Papa Le Dieu Tout-Puissant est Papa Le Créateur est mon Père

le Dieu d'amour est mon papa. Jésus, je t'aime, je t'aime, tu es mon papa. Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, tu es mon papa.

Jésus, je t'aime. Je t'aime. Tu es mon papa. Jésus, je t'aime. Oui, moi, je t'aime. Tu es mon papa. Oh, la et ouamé

me nagrina de ba o la dori wa me i nagri

Papá, oh, Jesús, te quiero. Te quiero. Tu eres mi papá. Jesús, te quiero. Te quiero. Tu eres mi papá. L'ago Iwame. L'ago Iwame.

Et hey, Wame, nagrina de Wame, lago, lago hey, Wame, Wame, Wame, hey, Wame, hey, Wame, Wame, hey, nah -ba. Bali

oh Bali swale, yes Bali yes anti. Oh, come on, Di Mama.

Bali, yesoyé, yesoyé, yeti, yeti, yeti, yeti, yeti, Bien yeti, yeti, yeti, yeti, bien chanter ça. Hey.

Papá, lago goyue me, goyue me, Nadie nadie más. Jesús te quiero, te quiero. Tú eres mi papá. Jesus, I love you. I love you.

Tu es mon papa. Alléluia. Alléluia. Comme il est bon de se retrouver dans la présence du Seigneur.

On va lui dire tellement qu'on est heureux, on lui dit dans toutes les langues qu'on l'aime, comme il est bon ce Jésus-là, lui aussi qui est plus qui comprend, qui nous comprend dans toutes nos langues. Même chez vous, vous pouvez reprendre la chanson toujours en disant Jésus je t'aime dans vos langues.

La prochaine fois on va chercher Chacun va dire dans sa langue Comment on dit Jésus je t'aime Et puis on va chanter en Yacouba On va le célébrer en Guéré On va le célébrer en Nani On va le célébrer en Baoulé Alléluia Alléluia Béni soit l'éternel Dieu Tout-Puissant Béni soit Jésus Christ Alléluia Nous allons encore prier Nous allons encore lui dire merci

pour cette plateforme. Vraiment merci pour cette initiative qu'il nous donne. Merci pour l'initiative qui permet. Alléluia. Nous allons lui dire merci aussi pour ce jour spécial qui est l'anniversaire de notre chantre.

Une, dites, dites le nom de l'anniversaire c'est l'anniversaire de <coughs> d'une maman aujourd'hui une maman chante nous allons lui dire un joyeux anniversaire et que Dieu la bénisse que Dieu la protège et que Dieu lui donne encore de longues et glorieuses années de vie Alléluia

Dieu, roi de tout de la terre, gloire au oh Dieu merveilleux pour la vie de maman Cynthia. Gloire oh, à Dieu dans les cieux.

Roi de toute la terre Gloire au oh Dieu merveilleux Sur la vie de Maman Cynthia Gloire à Dieu dans les cieux

Roi de toute la terre, gloire au Dieu merveilleux, celui pour qui je vis, celui pour qui je respire. Alléluia, donc je joyeux anniversaire Maman Cynthia, gloire à Dieu sur ta vie. <coughs>

Comme je disais, que Dieu te donne encore de longues années de vie. Et que Dieu te protège. Amen. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a permis. Nous allons lui dire merci encore pour cette plateforme. Vraiment, c'est une grâce. Moi, je considère ça comme une grâce immense de pouvoir se réunir pour adorer le Seigneur. C'est vraiment pas donné en fonction de nos occupations et de tout ce que nous

nous pouvons faire pendant la journée, mais de trouver un temps, parce que la Bible dit, une heure dans ses pavis vaut mieux que mille ailleurs. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque jour, rester en contact particulier avec le Seigneur. Gloire à Gloire Gloire

Gloire à l'agneau Chantons gloire, gloire, gloire, gloire à l'agneau.

L'agneau est souverain Car il est glorieux et est digne de régner L'agneau est souverain

nous élevons, nous élevons nos, nos voix pour l'adorer, l'agneau, l'agneau, et souverain, car il est gloire.

et souverain nous élevons nous élevons nos voix pour l'adorer l'agneau

et souverain. Que les anges de l'Éternel viennent camper autour de nos maisons afin que nous puissions avoir des nuits paisibles et que nous nous réveillons demain en bonne santé pour prendre en marche une bonne semaine avec plein de bénédictions, avec plein de miracles.

Avec plein d'actions de grâce, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré, nous avons prié. Amen.